Dans cette vidéo, on va parler système bancaire et comment obtenir ton prêt immobilier pour un investissement locatif. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Si tu auras la petite cloche, tu cliques bien sur la cloche, ça te permet de recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. J'ai aussi fait une formation en partenariat avec mon frère qui est avocat au barreau de Paris. Et spécialiste du droit des sociétés et du droit de l'immobilier. Donc, c'est une formation sur la simplification du droit pour l'investisseur immobilier. Donc, c'est cadeau, c'est offert. Tu peux la télécharger. Le lien se trouve dans la description de la vidéo au-dessus ou en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Donc, dans cette vidéo, on va parler système bancaire et plus particulièrement comment obtenir son prêt immobilier ben voilà, pour un investissement locatif. Il y a deux possibilités soit tu es déjà propriétaire de ta résidence principale, et du coup, ça va être plus simple parce que tu vas rentrer, entre guillemets, dans euh, le client type de la banque. La banque, elle veut que tu aies d'abord ta résidence principale, euh, et que tu en sois propriétaire, avant de passer à des investissements locatifs. Tu vas me dire, je ne comprends pas, sur YouTube, j'en ai plein qui me disent, non, non, non. moi je te dis que la banque, euh, comme tu le sais, j'ai une expertise du système bancaire, je le connais bien de l'intérieur. Je te dis ce que la banque veut. La banque, elle veut que tu sois propriétaire de ta résidence principale avant de faire l'investissement locatif. À un moment, on, il ne s'agit pas de savoir si la banque a raison ou pas, il s'agit d'avoir ton prêt immobilier. Donc pour avoir ton prêt immobilier, c'est la banque qui va te le donner. Donc ce qu'il faut, c'est être un bon élève pour la banque. Donc si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, on va regarder ça dans quelques instants, mais si tu es propriétaire de ta résidence principale, c'est top par rapport à ça, derrière, tu vas lui expliquer que tu veux faire un investissement immobilier et du coup, tu vas juste, et c'est juste ça, tu vas expliquer à ta banque comme si c'était quelqu'un qui n'y connaissait rien, que tu croisais sur le marché samedi matin, qui ne connaissait rien à l'immobilier, rien en finance, et à qui tu devais expliquer ce que tu faisais dans l'investissement immobilier. Donc, tu vas prendre le banquier pour quelqu'un qui ne connaît rien, Peut-être qu'il connaît pas l'investissement immobilier, peut-être qu'il le connaît. Mais en tout cas, tu vas tout lui expliquer de ton projet de A à Z et avec des mots simples, clairs, tranquillement. Tu vas tout expliquer, tu vas tout objectiver, tu vas tout documenter. Et ça, ça va te permettre, si tu as eu ta raison principale, d'avoir ton prêt sans aucun problème. Bien évidemment, je te passe le fait que tu n'aies pas de crédit à la conso, que tu es pas euh, voilà, que, que aies des comptes sexy, etc. Je te mettrai donc dans le petit, je te mettrai une vidéo sur... Euh, sur les prérequis au niveau bancaire pour pouvoir, faire, euh, pour pouvoir avoir ton prêt. Mais là, on est plutôt sur, sur la stratégie. Donc parle à ton banquier en lui expliquant de A à Z comme si tu parlais à un enfant de 8 ans. C'est vraiment une belle image. Et dis-toi que le banquier, il veut bien te prêter, mais il a juste une petite peur que tu ne lui rembourses pas. sur le Si tu es propriétaire de ta résidence principale, que tu es en CDI et que ton investissement est rentable, Très honnêtement, tu n'as pas grand-chose de plus à faire. Maintenant, si tu as écouté tous les YouTubeurs qui te disent qu'il ne faut surtout pas être propriétaire de ta résidence principale et que tu veux absolument faire de l'investissement locatif avant d'acheter ta résidence principale, ce qui est ton choix, là, ça va être un peu plus compliqué parce que le banquier ne va pas comprendre ce que tu fais. Pour lui, ce n'est pas logique. Pour lui, et euh, ce que je dis souvent en mode investisseur euh, euh, journal de 20 heures, tu investis dans ta RP, tu fais du Pinel et ensuite tu attends la retraite. Donc, tu es en train de faire un truc qui n'est pas logique. En plus, tu lui dis que potentiellement, tu vas gagner de l'argent avec ça. Là, il va pas comprendre. Dis-toi juste un truc. Peut-être qu'il va pas comprendre parce qu'il va se dire comment lui, il le fait avec 1800 euros par mois alors que moi, avec 2500 euros, j'arrive pas à le faire. Mais quand tu parles à quelqu'un, dis-toi que quand des fois, il a une position un peu de, de repli, une position un peu euh, de peur ou euh, comment on appelle ça de d'agressivité, dis-toi que c'est peut-être parce que la personne, elle a de la frustration, en fait. Un petit aparté, j'ai beaucoup de personnes qui m'insultent euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui me mettent des commentaires, donc ils voient mes vidéos, et à la fin, ils me mettent des commentaires d'insultes. Sachant qu'il y a certaines insultes qui sont vraiment, euh, je ne peux pas te les dire en, en vidéo, tellement euh, c'est des vraies belles insultes. Hein. Alors moi, ça me fait rigoler pour la petite histoire, et... Euh, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu, bien évidemment, qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait et ça leur amène de la frustration, frustration, agressivité, agressivité, insulte. Et je sais que par exemple, euh, si, tu, si tu sais, euh, ouais, je, je, je suis marié, j'ai deux enfants et je peux t'assurer que ma femme, quand elle voit ça, elle le prend super mal. J'ai beau lui expliquer, c'est juste pour faire cette petite analogie entre les deux. C'est que c'est des gens qui, sont juste, qui ont juste une frustration. Ils sont frustrés de voir des gens qui réussissent. Et du coup, ils ont une certaine, euh, derrière, réticence, agressivité. Et ton banquier, potentiellement, des fois, il peut avoir la même chose en se disant « Pourquoi moi, je n'y arrive pas ?» Il est en train de me dire qu'il va gagner 500 euros par mois de cash flow net d'impôts alors que moi, je gagne 30% de revenus en plus que lui et je suis incapable de faire ça. Prends les choses dans le bon sens. Ton seul objectif, c'est d'avoir ton prêt à la fin. Donc, par rapport à ça, tu prends ton temps, tu lui expliques les choses, tu englobes. Si tu n'as pas eu ta RP avant, il va falloir que tu trouves des choses. Une astuce que tu peux faire, c'est de passer ton projet en résidence principale. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais il ne faut pas investir trop loin de chez toi. Voilà, Ce n'est pas si simple que ça, mais c'est une astuce qui peut être intéressante, c'est de passer ton projet en résidence principale. Ça va plaire à la banque. Ensuite, autre chose qui peut être intéressant, pourquoi pas acheter ta résidence principale pour faire un projet d'achat-revente Tu beaucoup de personnes qui te disent, il ne faut pas faire ça. Moi, si tu me suis, on va te mettre… Euh un petit « i » dans le petit « i » où tu vas te mettre une interview que j'ai fait avec Gouloued où j'explique comment j'ai fait 150 000 euros de plus-value sur ma résidence principale. Net d'impôt, on ne parle pas d'impôt. 150 000 euros de plus-value à l'heure où je tourne la vidéo, c'est égal à 11 années de SMIC. Donc, quand on me dit que la résidence principale, ne faut pas l'acheter, bon, je suis sceptique. Donc, il y a toujours des possibilités. Pourquoi pas acheter sa résidence principale pour un projet d'achat-revente à 6 mois, 1 an, 2 ans du coup, tu vas rentrer dans les cases et dans les critères au niveau de la banque et tu vas pouvoir faire des investissements immobiliers parce que tu vas faire plaisir à ta banque et toi, au bout d'un an ou deux ans, tu te fais une revente, tu fais 50 000, 80 000 euros. Mets-moi dans les commentaires. Si demain, tu as 80 000 euros qui tombent sur ton compte bancaire, net d'impôts, qu'est-ce que ça change pour toi Si tu as demain 80 000 euros qui tombent sur ton compte bancaire, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie voilà, je t'ai dit rapidement euh, les, les, les points qui peuvent te faire avoir euh, ton prêt immobilier euh, quand tu es, euh, es investisseur. Principalement, mets-toi un petit peu et de l'empathie, mets-toi à la place du banquier. Parle son langage, essaie de lever ses peurs et dis-toi que peut-être qu'il a une petite frustration de te voir y arriver et pas lui. Parce que n'oublie pas qu'il a tout ce que tu gagnes, il sait combien tu gagnes. Et potentiellement, il gagne 30-40% plus que, que toi et ça lui met une frustration de voir que lui ne le fait pas. Bah, J'espère que tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis investisseurs qui veulent passer au niveau supérieur ou tes investisseurs, tes amis qui ont envie d'investir mais qui ont des peurs pour investir. Moi, bah, c'est vraiment un plaisir de euh, voir la communauté Esprit Gagnant qui s'agrandit de jour en jour et pouvoir impacter le maximum de monde. Si tu ne pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu auras la cloche, tu cliques sur la cloche. Ça te permet d'être au courant quand je publie de nouvelles vidéos, je vous publie environ deux par semaine. Et ben d'ici euh, les prochaines vidéos, comme d'habitude, je te dis juste passe à l'action et profite de la vie. Ciao, ciao!